Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 11 août et le mot-clé du jour est pile. Euh, J'ai pas pour habitude d'empiler grand chose dans les jeux de rôle, euh, je vous avoue que ce mot-clé me reste très, très obscur sur ce qu'on peut, qu peut essayer de dire là-dedans. Euh, alors il doit exister des jeux de rôle qui utilisent un système d'empilement, de, euh, comme dans certains jeux de plateau ou autres, mais j'en je, ai pas en tête là. Et, euh, et donc pour moi, ça va être un petit peu difficile de vous en parler. Euh, donc, euh, ce système bah, voilà, existe peut-être, euh, je ne le connais pas. Euh, donc moi, hormis euh, l'empilement de mes feuilles de personnages, hein, j'ai beaucoup de, de piles de papier qui sont à droite et à gauche, j'ai une bibliothèque entière remplie de jeux de rôle, euh, qui ne pas, du coup ils sont, ils sont voisins euh, à la verticale. Hormis ça, euh, je ne sais pas trop euh, quel, quel stack euh, on peut vouloir évoquer, donc eh bien, on va considérer ça comme un raté, euh, il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres, euh, j'ai survolé la liste euh, des jours qui viennent, il y a certains mots comme ça qui, qui vraiment ont du mal à, à, à me dire quoi que ce soit, euh, toujours est-il que comme j'avais envie de, de faire le RPG Day en entier, je vous produis quand même cette vidéo aujourd'hui, euh, mais je ne sais pas de quoi parler. Alors peut-être qu'on peut faire euh, un petit tour de, de mon décor. Hein. Vous avez ici une carte du monde en style euh, ancien, mais c'est une, une carte moderne. Hein. Les, le découpage des pays euh, correspond à aujourd'hui. Là-bas, vous avez Within, qui est un poster promotionnel qui m'a été offert par l'éditeur. Juste ici, euh, vous avez, on peut peut-être le voir un peu mieux, voilà, le, le joli poster de Weekend Warriors, hein, la, la BD euh, autour des rollistes. Euh, donc ça faisait partie du, des bonus du, du, du crowdfunding. Euh, derrière nous avons Hollow Earth Expedition. Hein, C'était Sans détour qui m'avait envoyé ça au début que je faisais des vidéos. Il m'avait envoyé plusieurs posters en décor. Euh, ici c'est le Londres de 1920 qui est fourni avec le, le supplément du même nom. Euh, non de 1890, pardon. C'est le, le Londres de 1890 qui est offert avec, avec le supplément 1890 de, de la V6 de Cthulhu. Euh, C'est également son retour qui me l'avait envoyé. Entre-temps, j'ai dû acheter le supplément, je pense. Au-dessus, euh, un ancien poster de l'Orient Express que j'ai récupéré dans un lot, dans une brocante, je pense. Ici, il s'agit de la Bretagne arthurienne. Euh, donc, se fournit avec, euh, avec le livre de base de Pandragon en 3ème édition chez, chez Descartes. Voilà, euh, du coup, je n'ai pas de pile à vous fournir. Euh, C'est pas grave, on réessayera demain d'avoir euh, un petit peu plus d'inspiration. Euh, en attendant, portez-vous bien, jouez plus au jeu de rôle, râlez moins, comme diraient certains membres de la cellule. Et on se retrouve demain pour la suite de RPG A Day 2020. Bonne journée. Ciao les volistes.